Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Trois trucs et astuces pour votre cuiseur vapeur. Tout d'abord dans votre réservoir à eau, placez une rondelle de citron afin d'éviter la formation de calcaire. Deuxième truc et astuce, afin d'agrémenter un peu vos préparations, n'hésitez pas à mettre un petit cube de bouillon dans votre préparation ou du vin blanc, ça va donner plus de goût. Troisième truc et astuce, votre cuiseur vapeur évidemment en cuit, mais permet aussi de